Si vous voulez que votre profil Facebook n'apparaisse pas quand on vous cherche sur Google. Par défaut, si vous utilisez votre véritable identité, votre profil Facebook apparaît dans les résultats d'un moteur de recherche lorsqu'on y cherche vos noms et prénoms. Pour éviter cela, une fois que vous êtes connecté sur Facebook, il suffit de cliquer sur la flèche située en haut à droite de la page. Dans le menu déroulant, sélectionnez la rubrique « Paramètres ».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 après quelques jours, le temps que les moteurs de recherche comme Google prennent connaissance de votre souhait, votre profil Facebook n'apparaîtra plus dans leurs résultats de recherche.